Allez, galinette. Voilà. Là, euh, là je, ferai, je fais tremper du, ce blé-là pour l'attendrir en fait hein, et pour qu'il soit plus digeste pour la poule. Le problème aujourd'hui, c'est que l'aliment bio euh, coûte trop, très cher. C'est-à-dire qu'en 2012, il a pris euh, 12% d'augmentation. Donc aujourd'hui, moi, je le paye euh, 613 600, 600 euros la tonne. Et, euh, et donc ça, ça, ça, ça impute énormément sur mon, sur mon chiffre d'affaires, en fait sur mes dépenses. Hein. Et donc je cherche des alternatives. Alors tous les matins c'est le même rituel. Voilà. Ça démarre à 6 heures. j'ouvre les poulaillers, je remplis les mangeoires, je nettoie les abreuvoirs. Et euh, vous allez voir qu'elles euh, qu sont friandes. Alors, vous voyez, elles, elles, elles comprennent vite. Hein. Ce pas la peine de leur expliquer longtemps, J'ai je vais rentrer dans le parc. Il y a très longtemps que je voulais changer de métier, et en fait, euh, ben, ça a été l'occasion. J'ai rencontré des agriculteurs, entre autres Louis-Julien, ben, qui m'a aidé en fait, euh, à trouver des terres. Parce qu'actuellement, même, même en 2010, c'était très compliqué de trouver des terres en location. Et grâce à lui, grâce à différentes personnes euh, euh, du secte, sur le secteur, ben j'ai trouvé 9 hectares. Et euh, donc j'ai signé un bail à ferme. Et immédiatement euh, après avoir signé ce bail à ferme, j'ai euh, su qu'il qu y avait 8 hectares attenants qui appartenaient à, à une autre famille de, de Cardé, qui était à la vente. N'ayant pas l'argent, j'ai fait appel à Terre de Liens. Terre de Liens ont étudié le projet, et le projet, en fait, euh, c'était que si Terre de Liens achetait ces terres et me les louait, j'obtenais donc euh, une superficie euh, de 17 hectares. Et, euh, et en fait, avec ces 17 hectares, ça me permettait d'être autonome au niveau du cheptel, c'est-à-dire que euh, sur ces 17 hectares, il y avait 3 hectares prévus pour les parcours, pour les poules, donc il restait 14 hectares, 14 hectares divisés par deux, tout simplement parce que euh, 7 hectares en luzerne, 7 hectares en céréales pour faire des rotations. Et avec 7 hectares, ben, ça me permet, ça, me, ça, ça va me permettre de nourrir mes 500 poules pondeuses, 500 poules qui est mon, mon but à atteindre euh, pour 2000, euh, 2014. Allez, les galinettes! Mettre des arbres dans les parcs à poules, pour moi, c'était une évidence. Quoi. Donc, tout de suite, l'agroforesterie est venue sur les parcs à poules. Pour ben, ce que j'expliquais tout à l'heure, amener euh, de la protection, amener euh, euh, de l'alimentation grâce aux fruitiers, amener euh, euh, de l'ombrage, amener des coups de vent, amener, amener du confort. Voilà, à mes poules. Cette agroforesterie va amener aussi euh, un capital bois qui, euh, qui va ramener ben, financièrement dans quelques dizaines d'années un potentiel financier pour l'exploitant qui sera ici. Quoi. Aussi, euh, euh, toute cette végétation va amener euh, euh, ben, du feuillage et euh, tout ça va tomber au sol. Et, et là, on va se retrouver avec une, une, une quantité d'humus qui va, pareil, faire repartir la vie au niveau des sols, qui va faire revenir les vers, en fait, tout le système bio, euh, biodiversité au niveau des sols. Et, et là, j'aimerais bien euh, euh, tester, euh, avec comme, les, un projet, comme avec le projet CASDA, hein, euh, voir un petit peu l'évolution de la biodiversité euh, au niveau des sols, dans les parcs à poules, lorsqu'il y a de l'agroforesterie. Après, il y a l'aspect environnemental. C'est-à-dire que moi, j'aime les arbres. J'aime les endroits où il y a de l'arbre. Ah ben y a, y a euh, Et euh, ben, je pense que euh, quand il va y avoir les arbres qui auront 5 ou 6 ans au milieu des parcs à poules, euh, ça va être magnifique. Quoi. Parce que l'aspect... Euh, D'ailleurs, vous avez pu le voir aussi sur les poulaillers qui sont un petit peu atypiques quand même. Le, le, pour moi, l'esthétique, c'est important. C'est important parce que tous les jours, ben, on n'est pas aveugle. Hein. Quand on ouvre les yeux, ben, on a envie que la, que la nature, que ce qui nous entoure soit beau. Et l'agroforesterie, c'est. Les arbres, c'est beau. Quoi. Et puis c'est la vie. Quoi. Donc ceux-là, en fait, c'est les plus jeunes. Elles sont arrivées au mois de mois de mars. Doucement, doucement, doucement. Doucement.